Alors normalement, à chaque fois que je vais tuer un ennemi, maintenant, on a plus 20% de d'expérience et plus de 50% de la vitesse de déplacement pour moi. Donc l'intérêt, c'est que il faut me laisser achever les ennemis, ça fait plus dicté par la suite. On voilà, va voilà, Ah, pourquoi je tue personne, moi Ça y est, tue des gens, tue des gens, ça rapporte hein. Tu m'entends pas quand je parle Là, c'est ah, mieux. Si, si, là maintenant, oui. Non, allez, normal, je ouais. mange le micro, là. Ah bah, ben mange-le, bon, je... Comment ça te Parfait, toi, pour... Faut euh, pas l'avaler non plus, <rire> hein. Oh. Parfait, toi. Mais laisse-les finir de parler, hein, au moins. C'est génial, ça résiste à l'épreuve des, des obus. Mais alors tu le touches du doigt et hop, c'est un fait bah pas toi Ça fait mal comme ça Ah ah ah <rire> mais arrêtez de me décaler Ah tu toi Arrête de me rouler dessus Ça fait mal Pardon, je crois que je t'ai pité ton. Je vais changer, je vais passer au lance-roquette à la place du shotgun, on va voir si ça me porte le pas convaincu mais on verra bien. Faut pas l'utiliser à la même portée. C'était à moi ça. Oui ça fait vraiment pas de dégâts en fait hein. Ouais 12 points d'expérience pour.. Et ben 9 munitions de lance-roquettes, et bah ben, ça valait bien le coup. Ah t'es pas allé ici après. Non. Ah il... oh, naïf oh. Dommage Là t'avais réussi à les encastrer quand même, un peu plus tu les superposais. Ici j'ai 40 000 en rade. qu'est-ce que tu veux encore me taxer Toi ça fait deux fois pour l'instant. J'aime bien que un super mode, mais euh. Je peux pas que je suis en train de combattre là. Ah des Je n'arrive pas à achever les ennemis. Je leur fais très mal, mais je n'achète personne. Non, avec un bruto qui leur court dessus, c'est pas Moi je les ai pas chargés les magasins, parce que je te vois en train d'être devant quelque chose qui n'existe pas, est-ce que tu me vois passer devant toi Oui. Oh, ça doit être vachement marrant. <rire> Pardon. Bah tu vois, j'arrive à en tuer, ouais. Il faut que je sois tout seul sur un champ de bataille. Bam, bam, bam. Aïe, Qu'est-ce c'est ta famille. Je crois que c'est ouais, toi tôt, en tôt, passant tôt. à côté d'Abaril, t'as flippé. Attends, je fais exploser. Oh c'est quoi ce jeu. C'est quoi ce jeu pourri quoi oh, Putain Oh le mal qu'on a pour buter un gars quoi Mais comment on fait pour mourir Au corps à corps, je prends rien Pardon, j'ai rien dit Ouais quand Brick est pas là en fait c'est moi qui tue des gens Ah non mais me laissez pas tout seul T'as capé ce truc là Ah oui J'ai plus de 3 balles Ouais j'ai plus de balles Ouais, je crois que je vais refaire mon build dès que Anaïs par les boutiques. Parce que clairement, le fait de donner des boosts d'XP pour le peu de temps que ça dure et pour le peu de fois où ça arrive. On joue à un jeu sachant que tu vas perdre Et <rire> <rire> <rire> là encore, je suis en hyperphase. C'est d'ailleurs que je cours plus vite que toi parce qu'au début du jeu, tu courais. Je tombe dans les trous en plus. Rien ne sert de à courir, il faut pas se péter les rotules. Je ne vois pas. Ah si, j'ai vu, ouais d'accord, ah, oui <rire> Ouais, ouais, ouais. C'est pas un pistolet que t'as pris, c'est un shotgun. <rire> okay. C'est toi qui a fait ça Bah ben oui. Bon. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé mais je viens un niveau. En fait c'est le revolver quand tu vises la tête, vu que tu tires 7 fois, t'as plus de chances de faire des critiques. T'es sûr tu le veux pas le répiteur. On va dire que t'as pas le droit de me taxer plus d'une fois par partie quand même, ça serait sympathique. Ouh, c'est bon ça Mais par de contre, il fait beaucoup plus mal que celui que j'ai. C'est okay. foué. J'ai perdu 40% <rire> de mes munitions de SCP. <rire> ah, faut que j'arrête d'utiliser cette arme. Il bien le répiteur. Hein. Ouais Tu vois pas grand-chose à ce qui se passe à l'écran, mais c'est sympa. Time for a nice relax Et nous, on y va à pied. Et bon, euh... Non, pas ça. non, mais c'est une blague, Alex. C'est une blague. <rire> J'adore comment tu positionnes tes bras. <rire> tu crois Qu'est-ce qui se passe, C'est Non mais... Eh hey, Qu'est-ce que tu fais Non mais t'as recommencé Non mais quelle naze Mais c'est pas possible C'est quoi cet accouplement de voiture Ça n'a aucun sens Ça ne veut rien dire Mais ça ne veut rien dire Non ah, mais tu sais vraiment pas conduire il doit y avoir. Bah, oui, mais Rends-nous notre voiture, toi! Ah, euh, a... Arrête! Alice qui sacrifie la voiture! Bam! Ah, <rire> voilà, voilà! Ouais, bon! Ma caisse! Voilà! Jolie! Hey, la minette qui qui un niveau en faisant les courses. courses Eh <rire> <rire> hey, ouais, c'est bien. Je non. Oh, sympa, ça bien. Ouais. Je ça juste une bien. T'as déjà trouvé une arme une éridienne Dans une poubelle C'est incroyable Les gens jettent n'importe quoi de nos jours. Attends, je vais te répéter l'arme que j'ai. J'ai un 110010 Mercurial Blaster. Euh, en capacité spéciale, il y a piou piou piou. Waouh Ça arrive. Noël a réussi à bien se garer. Bonjour Euh, non. non, non, non, pas ici, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est pas le même niveau non, non, <rire> Oh là là, ça tremble <rire> ça, <zigzague>. ça tremble, ça non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Je veux changer de pilote. <rire> oh non, non, veux changer de pilote. <rire> Rigole pas, moi piu -piu. non, j'ai un piou non, on peut plus la sortir, on peut plus la sortir, on peut plus la sortir! Vite, Patia va te piquer la tienne! Oh là! Je sais pas où on va, mais on y va! Je ne veux aucun commentaire. Merci! Non, mais tu vas pas changer la couleur! Oh, je compte comme un kill. <rire> <rire> mmh. Il avait tout ça dans un si petit corps. <rire> C'est ce que j'étais en train de me dire. Le mille est violet, il fait 225 dégâts, il a une précision oui. de 98-1. Eh bah t'as du bol parce que moi il est tout pourri.